le chef d'état-major de l'armée de terre. Le 6 septembre 2019, M. Mahmoud Suleiman a multiplié des rencontres avec les autorités administratives, coutumières et ses collaborateurs militaires. Ces différentes rencontres ont abouti à la création de six secteurs, à savoir le secteur de Gosbelda, Abdi, Kerfi, Ade. Anjerima est ici. Les chefs de secteur ont été désignés pour mener des opérations de rassemblement des armes. Ah. Distingués invités, mesdames et messieurs, la volonté, le courage, la détermination et la responsabilité de nos forces de défense de sécurité et surtout la volonté des chefs de canton nous ont permis en l'espace de deux semaines et rassembler ce que vous avez devant vous. Il s'agit de 1041 armes de toutes catégories et de tout calibre confondu. Voilà un résultat très satisfaisant. Et il nous reste encore trois mois pour la même mission. Il faut vous dire que les opérations se sont passées à savoir sans incident, pas de dégâts majeurs, pas de vols, pas de perturbations, etc., etc. Aussi, faut-il le signaler que les coupeurs de route ont fui la zone. Les bandits de grands chemins sont partis disparus dans la nature. Les voleurs de bétail ont cessé leur pratique. Nous vivons aujourd'hui un calme, un peu partout. La remise volontaire des armes continue, la bonne volonté et le respect se font sentir entre tous les citoyens de la province. Nous disons courage, félicitations, merci et bravo à nos forces en opération dans les différents secteurs. Nous leur demandons aussi d'aller en avant et à continuer à faire un bon travail. Vous avez mérité, mes chers combattants, vous l'avez mérité, car vous n'avez pas failli à votre mission. Pour ce faire, nous tenons à remercier une fois de plus toutes les autorités administratives et surtout le préfet Dabdi qui, a fait, pris, le, qui avait pris le dessus de l'opération physiquement et politiquement. Vous l'avez vu le premier tout à l'heure. Nous le, euh, nous remercions particulièrement et singulièrement son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Sila.